Et là c'est pas mal, j'aime bien Toki aussi Silas là sous Toki Ah Toki il y a un côté plus fun Ouais Toki c'est fun quand même Il y a quelques tokens en plus dans cette game Et voilà adversaires. Ça c'est cool Ça c'est plutôt cool on peut faire pouvoir sur le T3 et faire double achat. Après, euh, je pense qu'on va plutôt faire 3-1-3. Et en fonction de la taverne, on cliquera et on ira chercher deux tavernes 4. Je pense que ça peut être extrêmement extrêmement fort. C'est assez agressif comme curve, mais ça peut être cool. Bah ouais, c'est le problème, c'est que pour les gens, là, un streamer c'est un influenceur. Et en fait, maintenant en plus il y a les, les fameux influenceurs TikTok là. Et parfois, dans la tête des gens, un streamer qui joue à un jeu vidéo, c'est comme un influenceur TikTok. Alors que, bah, streamer, tu as du contenu et... et surtout que ton objectif, c'est pas de vendre un produit. quoi. Parfois, tu fais des placements de produits, mais tu vis pas des placements de produits. C'est un complément de... de salaire. Et en général, les... Les... les placements de produits, tu les choisis. Enfin, je sais pas comment fonctionnent les autres streamers et youtubeurs, mais. Moi j'en fais peu mais je les choisi, il faut que ce soit des trucs qui, que moi-même je consomme et qui soient vraiment intéressants. Je pense qu'un influenceur, euh, je sais pas, TikTok ou Instagram, il... Bah, finalement euh, il vit des placements donc n'importe quel placement il va dire ok quoi. Après c'est pas des métiers qui durent. Enfin, je, je, je, encore une fois je maîtrise pas donc aussi bien je dis des grosses conneries mais pour moi c'est un truc que tu fais pendant quelques années et après euh, tu changes de métier ou. Ouais, moi je vois pas ça comme ça quoi. On fait ça depuis 8 ans et le but c'est de, de, de, ouais, de continuer à être là euh, bah, jusqu'à ma retraite quoi si c'est possible. Ouais c'est une bonne euh, bonne taverne mais je pense qu'on doit être méga agressif. Je pense qu'on doit être méga agressif. Là, voilà, on va cliquer, on achètera deux, puis on va recliquer, on achètera deux. On a tout de suite accès aux 4, c'est pas mal hein. Merci Larson 972, merci pour le prime, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à drôle, merci à vous. Comme ça. Ok, Doki. Bah, quand j'ai deux pièces comme ça, j'aime bien faire la curve agressive. Ah, c'est quand même sacrément fort ça. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. On est pas obligé de cliquer si. Franchement, c'est des sacrées cartes ça. Je crois que je vais m'en contenter, c'est quand même vraiment fort. Ouais, on va faire ça. Euh, sur MGG TV, euh, là en ce moment, non, je fais plus trop de vidéos sur MGG, après ça va reprendre je pense. Non, non, c'est pas parce que Battlegrounds n'est plus e-sport, c'est juste parce que... Mon contrat s'est arrêté et puis on va refaire, je pense qu'on va refaire des, des émissions plus tard. En général, c'est des périodes. C'est gentil Sir Chrome. merci beaucoup. Ouais, on va juste cliquer. Ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Ça c'est plus 3 par tour, c'est super super strong. Donc là, on a vraiment une belle sortie. Euh, J'allais dire, prochain tour, on peut faire ça, plus ça, plus achat, mais... On va virer quelque chose. Faut voir, on n'est pas pressé. Hein. Après on peut vraiment euh, refaire un tour de tempo et ensuite up. Bon, on est vraiment pas mal là quand même. Je pense pas perdre mes combats. Peut-être contre lui. Parce que lui il est quand même fort sur ce tour, mais. L'avantage de. Faire... Ouais, je... euh, L'avantage Plutôt comme ça c'est que les règles sont plus simples, je trouve, par rapport à Runeterra, ouais, ouais, c'est clair. T'as pas à t'embêter avec les cartes engagées, pas engagées, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est comme Magic. C'est euh, Hearthstone, sa force, c'est que c'est assez simple, mais un petit peu comme euh, Battlegrounds par rapport à TFT. C'est que Battlegrounds, c'est quand même hyper, hyper simple, quoi. Enfin, sur le papier, c'est simple, après, euh, la technique est immense, mais c'est ça qui est chouette. Bon, oh, c'est cool, tout meurt. tout passe bien En fait il y a un spot qui est sympa. C'est que en fait je vais juste prendre ça. Les prochains tours, je ferai 8 plus 1. Et j'irai acheter les tavernes 6. Parce que là, en fait, je pense qu'en termes de tempo, grâce à lui, grâce à l'écologiste et tout, je suis vraiment, vraiment pas si mal. Et l'idée, c'est quand même d'aller chercher les 6. Surtout si on commence à se dire, on pourrait peut-être jouer Naga. Ouais, le fameux Easy to Learn, Art to Master, exactement. Mais ouais, là, c'est une bonne game avec Toki. Ça fait 8 plus 1 j'aurais une pièce, et accessoirement, je pourrais peut-être double vente, ça, plus ça, ou, ça, ça dépend après des six que l'on trouve, hein. Mais ta 26, ça peut déjà donner un vrai cap, quoi. En général. Vous êtes toujours dans la course Ouais bon, il est un peu faiblard son board Ah zut Bon au moins on a la pièce elle était quand même importante cette pièce Le problème c'est que là l'écologiste il améliore pas beaucoup de cartes Mais bon tant pis tant pis Pas mal ça, ça aussi. Je pense qu'on va faire le... le play fifou. Ah lui il restait 3, est resté 3, c'est bizarre. Allez, un petit clic. Théotard. Pas mal Théotard. On veut jouer Théotard Ouais, je pense que c'est fort quand même. C'est juste qu'on va booster des cartes qu'on veut pas bo <rire> booster des cartes qu'on veut pas booster mais après ça c'est bien ça peut prendre le boubou Divin. Euh, après le reste euh... Mais bon, il y a pas Murloc. en vrai si on monte des énormes stats, c'est pas mal. Par rentrer au tard ou je laisse tourner, je pense que je pas rentrer au tard quand même. Ah, c'est dur à dire. Il hein. y a quoi en 6 qui peut être mieux pas grand-chose. Il hein. y a trois neutres, ouais, il y a des neutres en plus. Après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va booster Un Naga Un mort-vivant Ou alors, on fait juste Théotard et on n'achète pas forcément Zap. Et... bah Zap, ça reste une bonne carte, mais pas forcément le tir précis. On fait juste euh, Thé Théotard, Zap, pouvoir. En fait c'est presque dommage de pas jouer Naga avec euh, Rodeuse Magmatique quoi, mais bon. Ou bon, alors on achète que Théotard. En Théotard on pouvoir et on se dit... Euh, et on regarde en fonction. Ça me paraît pas mal. Non, non, on m'appelle Sur votre lancée. Une putain de pub. <rire> <rire> Moi, je suis gentil. En plus, je dis oui. Dites-moi. Non, non, c'est les, les pubs d'internet là. Tu sais, les, enfin, des gens qui t'appellent là pour te vendre des, des trucs à la con. Euh... Ça, là, On boosterait pas un Charlaga Ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout Laissez-vous tenter par une tasse de thé On va commencer par ça vous vous bien. On verra bah, Chalga c'est cool ça donne son petit plus un à chaque fois J'aurais pu avoir une pompe à chaleur à un prix défiant toute concurrence. C'est vrai, c'est vrai. Merci Kurval du 57. Merci pour le prime, c'est gentil. Merci beaucoup. Ah lead est bien hein. Ah en vrai lead c'est cool à booster. Lead je prends. On pense pas que ce soit trop tard. Il faire des choix et Coloss c'est un vrai choix. J'ai envie d'acheter ça et ça. On va juste faire ça je crois. Après je peux rester à 4 créas. Je pense que je peux rester à 4 créas. Vangue moi. Bongue. Bongue. Bongue. Chaud là. <rire> pas Bah, on a pas fort mais pas que. Ah, tant pis. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Je la perfection. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ma faire ça, je crois qu'on va faire ça, bah c'était pas évident parce que là il y avait du bait dans tous les sens mais c'est du bait d'exception, hein. il y avait du agam agam charga, le problème c'est que je dilue mon hydre et je pense que l'hydre elle est trop trop importante surtout dans les compo undead, enfin contre les compo undead et tout, je pense que l'hydre elle est trop forte, donc euh... ouais c'était, il y avait plusieurs choix mais je pense que c'est le plus juste, on verra. L'avantage c'est qu'on n'est pas du tout euh, boardlock, on a vraiment pas mal de cartes qu'on peut virer. Ça fait que si on chope un autre euh, Théotard, franchement c'est hyper cool quoi. Le problème c'est que si on reste à 4 ou 5 créas, parce qu'en vrai, ce serait 5. Hein. Si on veut Agamagam-Charlga, ça fait 5 créa. Avec un Théotard. En vrai, si on veut un autre Théotard, ça veut dire qu'on va virer quelque chose. Qu'on a amélioré au préalable. C'est un peu dommage. Je pense qu'on est à 28. On doit en profiter. Autant euh, faire le play maintenant. Là, je le garde parce qu'il peut prendre euh, bouclier divin jusqu'à la fin de la partie. Donc on aurait vraiment 3 cartes d'exception. Oh, C'est trop fort. Mais il donnera tout. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Là aussi c'est une bonne carte dans les compos. Bon là c'est trop tard, hein, mais je suis resté avec mes trois créas, mais. Ouais, c'est pas mal, on est que tour 11 et on a une belle compo. C'est pas mal d'avoir trois mono créas. Il n'y a pas Murloc en plus. En général, c'est bien de ne pas avoir trop de, trop de grosses créas quand tu joues contre Murloc. as envie d'avoir des boards plus homogènes. Là, il n'y a pas de poison, donc je pense que si on arrive à monter des tonnes, on va être bien. Mais ouais, si vous êtes bien en point de vie, essayez tout de suite de, d'enlever les cartes. Quoi. Après, il faut arriver toujours à trouver un équilibre, ne pas virer trop tôt. Sinon, vous allez perdre le combat et c'est dommage. Vous voyez là l'écologiste je l'ai gardé un tour de plus Bah parce que c'était quand même un 15-14 Et si je le virais En fait je gagnais peut-être un plus de plus 2 sur une carte voire sur deux cartes Mais en fait je perdais euh, un 15-14 Et c'est pas du tout rentable Là l'avantage c'est qu'on peut rajouter des Leroy Des Monted Il y a pas mal de cartes qu'on peut rajouter et qu'on peut garder Sur votre la ah, je vois ce que vous voulez faire c'est pas mal ça peut donner le fameux boubou divin on va bon, presque garder orgo On va faire assez drôle je crois pas. On va finir par, euh, par ça je pense, enfin, par le taunt, ça protège d'un Leroy potentiel. On va faire ça je crois. Comme ça, on a deux taunts. Lui qui fera toute la on démon, il euh, faut mettre les grosses créas avant, mais. Saverne 6, il peut avoir Leroy, Mounted, des conneries. Peut-être faire ça, quand même. Faut que... Ah, Je pense qu'il faut taper, hein, ouais. Dans le doute. Donc, ouais, comme ça, on a deux taunts. Si jamais il débarre avec Mantid, il... ou Leroy, il peut s'écraser là. Comme ça, on va à avec l'autre. Et. Euh c'est pas dégueu. Et je garde Orgo pour le boubou là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. J'adore les compos euh, Théotard. C'est hyper sympa. En fait, on a l'impression que c'est faible parce qu'on se dit que ça va être lent à monter. Et finalement, vous voyez, en quelques tours, on arrive à monter des tonnes. quoi. C'est pas la carte la plus sexy du jeu. C'est peut-être même la carte la moins sexy du jeu. Mais en fait, elle est hyper efficace. Salut thérapie euh, au GP Solaris j'ai perdu en demi-finale. Up sur quel timing ah Non je vais rester 5 vu que j'ai le pouvoir et puis que j'ai déjà ma carte clé. J'ai pas besoin de up je pense. Ouais, ça c'est vraiment trop fort, leader, dans le match-up. Il y a tellement de rip que bon, on gagne pas, mais. Ouais, cool ça. Il y a tout à acheter. Burk. Euh... pardon. Ah. Vous êtes sur la liste des invités Vous êtes sur la liste des invités Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ah, eu tout le temps les deux, j'ai l'impression. Pas bizarre, hein Bah écoute, ça va être la même, hein, je crois. Bah, Leroy first. Fury des vents sur lui. Et puis on a un peu de sat là. Plus on a taunt, mieux c'est. Il sait qu'on a un truc comme ça chiant. La compotée au tard, fort mobile. Ouais, c'est trop, trop cool, c'est trop cool. Bah en général, ça va bien ensemble. Hein. Parce que t'as largement la place d'avoir, entre guillemets, des plots. Le truc, c'est que tu concentres sur trois créas. Donc forcément, à côté, t'as as la place. Quoi. Quand tu veux jouer des compos homogènes, si, il suffit d'avoir deux cartes faibles dans une compo homogène, c'est la fin du monde. Typiquement, t'as 5 trucs à peu près de même puissance et une petite Massacreuse, une, un petit Bran. Enfin, dans les anciennes méta, maintenant Massacreuse est plus du tout joué, mais bah, en fait, tu pouvais vraiment te faire défoncer, c'était compliqué. Là, tu peux franchement avoir 4 euh, plots dans l'absolu, même si, bon, là j'ai pas 4 plots, mais il enfin, y a toujours un petit Leroy qui passe ou une connerie, mais t'as 3 créas et après tu builds autour et en fait, ça permet d'avoir du beau scaling quoi. A cause de toi, maintenant, quand je joue et que j'entends que vous êtes sur la liste des invités, je réponds à la créa. Ah, c'est le moindre, moindre, le moindre des respects, je pense. Ça me choque pas. Le, vous a dans le, bon, le, plus le plus important reste de répondre à Bob. Hein. Non, il le prend mal et après, il vous fait perdre. Enfin, la leader, elle va, elle va faire un massacre, là. Bon, non, pas là, mais elle aurait pu. Bon, ça reste cool en vrai. Ça tue hein, une grosse créa. Ça, ça me va. un petit coup et ben, ça change rien mais nice bon je le laisse en vie parce que je suis un gars cool mais sur mais votre à chaque fois non mais c'est quoi c'est ces... <rire> c'est quoi cette taverne là non mais what the fuck, j'ai toujours les mêmes... Je fais les mêmes tours tout le temps, c'est... Comment ça s'appelle euh, le film, là euh, Le film de la marmotte, là Le journée de la marmotte. Un jour sans fin. C'est un jour sans fin, cette game. <rire> Chaque tour, il y a 4 quatre, euh, quatre neutres. Et j'ai toujours le dom vague. Ah, c'est honteux, sérieux. Je taunté euh, Leroy. Non pas trop manchot le jour sans fin. Un jour sans fin. Un jour sans fin ou le jour sans fin. Je vais le garder lui on board. Parce qu'en vrai il va être hyper important. Euh, sur la finale. Si jamais on passe là. Sur la finale il faudra un furie des vents sur Ridor Donc je vais le garder. Ouais là c'est un massacre. Hein. Mmh. Boum boum. Ok. Un jour sans fin. Ok c'est peut-être un jour sans fin. Enfin bref. Démon. Il a des gros démons lui. Ça en prend, c'est cool, ça en prend. Est-ce qu'on veut ça Je crois. Bon, on peut la... le prendre dans l'absolu. ça à chaque fois il y a un gold ring, ou de flûte. faire furie des vents sur hydre et je vais faire euh poison là-dessus je pense qu'il faudra ça contre un board comme ça et je pense que j'ai tellement de taunt que je peux mettre l'hydre en quatrième je sais pas trop j'hésite ouais mais je suis tellement bien que j'ai même pas besoin tu vois de la, de la double mounted là pas même de la mounted peut-être mettre ça first quand même comme ça en vrai ça me choque pas comme placement Ah, ça fait peur. Hein. Franchement, tu, tu croises un board comme ça, tu te dis, mais de, comment tu le prends Si je mets du poison, bah, mes poisons ou mes Leroy peuvent s'éclater là-dedans. Et en même temps, si je joue full big, bah je peux me faire éclater. Enfin, je peux pas essayer de value avec un énorme taunt, parce qu'il y a des choses comme ça, il y a ça. Je pense que c'est des compos qui sont trop trop chiants à battre. Et en même temps, il y a cette hydre qui fait que s'il commence à avoir des trucs... Des boas qui ramènent des trucs, des machins qui ramènent des trucs, bah Hydre elle va le défoncer quoi. Bah le truc c'est que lui il était en 3 démons plus euh, les, euh, les éternels. Donc je pense qu'il a quand même. Il joue quand même principalement euh, mort-vivant. Je le vois pas avec des mounted ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, on pourrait faire ça si on a peur de Mounted ou peut-être comme ça. Dans ce cas-là, autant faire cela. Et Leroy là, enfin Hydre là dans ce cas-là. C'est pas évident. hein. Ouais, il y a un gros bébé là, mais il est pas si gros que ça. On le chope avec ça en fait, boum. Ouais. Ouais, l'hydre elle va tout détruire. Elle tape très mal. A chaque fois elle tape très mal mais... Quoi que, quoi que, quoi que... Non c'est bon, c'est bon. Vamos, bon on a fait une belle game là. On a fait une sacrée game. Ouais on a pu vendre, on a, en fait on a une belle tempo avec l'écologiste, en fait on a fait la sortie méga agressive de, enfin méga agressive entre guillemets mais, la, on a fait la 3 on 3 et en fait la 3 était plutôt bonne, on l'a acheté, vous voyez on n'est pas resté sur notre play euh, de base, on a quand même acheté la 3 et après euh, bah, petit à petit avec la tempo on a pu construire aller chercher la 6 donc ouais ça c'est quand même cool hein, avoir euh, tour 8 hein, je crois on a eu Théotard tour 8 et en plus on a eu Théotard tour 8 avec une vraie vraie tempo donc ça c'est quand même assez rare